Oh, salut à tous, ça pique un peu ce matin, mais je suis ravi parce que je vous emmène fabriquer du chaours ici dans l'aube, à l'aube, avec Ludovic qui bosse chez Fromagerie Lincé, une fromagerie familiale qui existe depuis six générations et qui emploie ici 180 salariés. On va découvrir son job ensemble et en plus il recrute. Allez, suivez-moi Bonjour Jerry Bonjour Ludovic, bah, je suis ravi de bosser avec toi aujourd'hui. Bah, moi également. Alors le job aujourd'hui on va aller en fabrication Ok. et comme ça je vais te faire découvrir mon univers. C'est ma tenue C'est ta tenue, Allez, voilà. action parti. Ici vous fabriquez que du chaourse On fabrique que du chaourse. 100% chaourse. 100% chaours. Actuellement on fabrique euh, entre 25 et 26 000 caisses tous les jours. Par jour Par jour. Oh, wow. Donc là aujourd'hui on va extraire les bassines vides qui sont propres et réintégrer les bassines pleines sur la chaîne de production. Ça va, c'est simple ça va, c'est ça. Toi, ça fait combien de temps que tu bosses ici Alors moi, ça va faire 10 ans que je suis ici. Ouais, félicitations je, vois, je te remercie. <rire> euh, ça va faire 10 ans, ouais. Et tu as commencé comme opérateur J'ai commencé comme opérateur et après j'ai évolué au sein de la société euh, euh, parce que je suis arrivé au bon moment. On cherchait un chef d'équipe en fabrication. Et donc, j'ai eu une formation interne de chef d'équipe au niveau communication et qui m'a permis d'évoluer au sein de la société. Ok. <rire> donc, c'est facile d'évoluer dans cette entreprise. Tout à fait. Avant, tu as fait quoi alors Avant, j'étais dans un domaine totalement différent. J'étais concepteur-vendeur chez un cuisiniste. Ah ouais, donc rien à voir. Rien à voir. <rire> rien à Mais voir. qu'est-ce qui s'est passé, Ludovic euh, Envie de changer totalement. Changement total. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire euh, pouvoir profiter plus de ma famille, euh, avoir des horaires plus réguliers, euh, la proximité avec mon domicile. C'est okay. ça qui est très important. Et comment ton ancien job t'aide aujourd'hui Mon ancien job me permettait de communiquer beaucoup avec les gens et d'avoir le côté humain. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très important pour moi. En termes de management d'équipe En termes de quoi, management et de formation au niveau des équipes. Ok. Et tu es voilà. originaire du coin Je suis originaire de Clairay, à 4 km. Ah ouais Voilà. Donc là, c'est le démoulage, X, c'est ça Le démoulage, exactement. Ok. Donc on a commencé ce matin à 5h45. D'accord. Voilà. Et ça, ils ont été fabriqués quand, ces fromages-là Alors, ces fromages-là ont été fabriqués hier. Donc là, on les démoule. Ça et... c'est pas trop compliqué Non, c'est pas trop compliqué. C'est assez simple. Ouais. Il faut être synchro. Et après, ils vont être salés tout à l'heure, vers 11h30. OK. Voilà. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job ah, Moi, ce qui me plaît dans le job, c'est que chaque journée est différente. On ne fait jamais la même chose. C'est ça qui est hyper, hyper intéressant. Ah, c'est pas trop difficile. Pas trop difficile hein Et En plus, tu te débrouilles très bien. On va peut pouvoir ah, t'embaucher. On va faire quoi ici, Ludovic Alors donc Là, on va faire ce qu'on appelle la retourne en cave. C'est-à-dire qu'on va retourner nos petits chahours. Toutes voilà. les plaques Toutes les plaques, okay. tout ce qu'il y a dans la carte. Allez, c'est parti. Allez, Je te donne tes gants. Prends ta clé, comme ceci, avec un mouvement de pince. Ok. Et on va balancer, okay. on va retourner les fromages. Voilà, Hop comme là. ceci. Tu te débrouilles comme un chef. <rire> Allez. <rire> bon, Mais tu as fait quoi comme étude toi, Ludovic Alors, moi, j'ai un BEP comptabilité et un Bac Pro Vente représentation. Ah ouais, donc rien à voir. Ah, rien à voir. <rire> Hop. Bon, ça va, je me débrouille pas trop mal. Tu te débrouilles comme un chef, comme je t'ai dit. Hop là. Bon, on fait quoi maintenant, Ludo Alors, maintenant qu'on a retourné les fromages, direction le salage. Là, okay. là. Suis-moi. C'est ça la saleuse C'est ça la saleuse. Et les fromages, ils sont où Alors, avant de chercher les fromages, on va la remplir. De sel. De sel. C'est mieux. <rire> Allez, Hop. Et ça ici Ouais. Le couteau pour ouvrir le sac, la sécurité, et on okay. remplit. et ouais, c'est quoi les qualités qu'il me faut pour bosser avec toi Ah, pour bosser avec moi ouais. Les qualités, moi pour moi, c'est faut être humain, ouais. humain, avoir le côté d'une bonne relation humaine, être très polyvalent et aussi dynamique. Ok. Et toi, comment tu vois ton évolution demain Demain, au sein de la société ouais. Moi, ce que je souhaiterais, c'est devenir agent de maîtrise pour avoir un rôle d'encadrant un peu plus important au sein de la société. Et également on travaille aussi au magasin de la Vente Détail puisqu'on a une boutique aussi où on vend des excellents ah, produits. C'est côté commerce. Voilà, c'est mon là. côté commerce, le côté <rire> relation clientèle. Alors ici, c'est quoi Alors ici, on est au conditionnement, c'est-à-dire que là, c'est la phase finale de la production. Wow. C'est là, là où vont être emballés tous les produits. Tout est automatisé. Là. Tout est automatisé et partir chez les clients. C'est parti. parti Et toi, c'est quoi ta recette préférée Ma recette préférée, c'est la brioche au chavours. Que tu fais toi-même Que je fais moi-même, ma femme également, et on adore ça. Bon, j'arrive chez toi. Hein. Pas de je problème, t'attends Le fromage est un dessert. CDI, pour les perspectives d'évolution. Peu importe, chez nous, toutes les tâches difficiles sont mécanisées. Bah, Les deux, je suis à Ours. Tiens, Jerry, pour te remercier d'avoir travaillé chez nous. Merci beaucoup et merci pour la production du jour. Moi, j'ai adoré l'expérience, c'était vraiment sympa. Également. Super produit. Oui. Et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici à la fromagerie de Vaud, chez Lincé, n'hésitez pas ouais. dans le Grand test, Ils recrutent des postes d'opérateurs, postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et n'oubliez pas, likez la vidéo et, et abonnez-vous